Vous aviez fait trois ventes aux États-Unis et vous utilisez nos services de logistique MyTrigger. Simplement. Donc, vous avez vos trois ventes, vous les avez enregistrées, vous avez payé et a eu votre super, votre courriel. Vous déposez vos colis à l'intérieur d'un seul contenant, que ce soit une boîte, un sac ou peu importe. Donc, nous, on vous charge 3$ par contenant déposé chez un de nos partenaires. Donc. Vous avez trois ventes, vous pouvez toutes les rentrer dedans. Vous mettez vos colis à l'intérieur. Chaque colis doit contenir le numéro de suivi. Ensuite, vos deux copies de factures de votre client expédié aux États-Unis mis à l'intérieur de ce paquet-là que vous collez sur le, votre colis. Donc, chaque paquet doit contenir le tracking, les factures de l'autre côté, déposées dans une boîte. Vous refermez une boîte ou un sac. Et le, vous imprimez la, la confirmation qui a votre numéro de commande que vous collez sur le contenant déposé chez un autre partenaire. Chaque colis déposé avant 10h30 le matin de la semaine du lundi au vendredi, le matin suivant ouvrable, sera déposé chez USPS ou FedEx ou UPS aux États-Unis. Ce service est de faire les 5 jours de la semaine. Merci!